Alors, le projet s'appelle Comply It's Part of the Game, euh, qui est un module de formation au droit de la concurrence. Ce sujet est très important pour le groupe suite à un historique d'amende fort euh, qui a créé un certain traumatisme et qui a généré le sentiment du plus jamais ça. Et ça a été le début en fait, de toute la politique de conformité du groupe. Nous avions un module en 2009 relativement classique sur la base d'un PowerPoint qui nécessitait d'être rajeuni tant sur le fond que sur la forme, d'où le recours au film avec multiples scénettes et au principe un peu de la série télé avec le suspense à la fin de chaque question. Et alors, un des impacts les plus forts, c'est qu'aujourd'hui, être comply, qui est le nom du module de formation, est passé dans le langage commun, euh, puisqu'en fait, chez Saint-Gobain, on dit « ah, j'ai fait ça, je suis comply »,« je n'ai pas fait ça, je ne suis pas comply ». Donc, pour moi, c'est un impact énorme, ainsi que la qualité des questions qui remontent au service juridique, souvent basées sur l'apprentissage lié au module, qui prouve que les gens ont assimilé les concepts. Pour nous, il y a clairement eu le processus d'appropriation, le fait de donner du sens, du fait que les gens soient passés d'un « je dois faire ce module » à « quand ils le commencent, j'ai envie de le finir ». Et donc c'était très important pour nous de créer quelque chose de dynamique, de motivé, de neuf et surtout de se baser sur Saint-Gobain. Euh, le tournage a eu lieu dans les lieux avec des salariés du groupe et le scénario a été rédigé par nous et validé ensuite par un groupe de travail d'opérationnel qui nous ont confirmé que ce que nous mettions en scène était conforme à la réalité.